Donc le, le département il a une grande caractéristique, c'est qu'il n'a pas de salle d'escalade fédérale donc on se venge sur les falaises et en ce domaine là on a un choix assez varié de, de falaises donc que ce soit le massif du Caroux, Saint-Bosile-de-Montmel et des petits sites aussi qui ont moins de réputation mais qui sont très très variés. Donc globalement on, a, on gère 26 sites d'escalade de, sur le département qui sont répartis sur euh, sur l'ensemble de, de, de, de la partie, comment dire, euh, c'est le massif central qui descend jusqu'à la mer et c'est tous ces rochers qui sont principalement en calcaire à l'exception du Caroux qui, euh, qui est du granit. Et donc on a mis en place en particulier euh, une commission euh, SNE qui est une commission extrêmement dynamique. Elle est composée en fait de sept personnes donc cinq référents géographiques. Un référent historique, c'est Fabien, qui connaît bien tous les sites et qui est capable d'avoir une vision critique de ce qu'on pratique sur l'ensemble des sites et qui est également trésorier du comité et moi-même qui est le président du comité. L'importance c'est ces référents géographiques puisqu'on a défini cinq secteurs sur le département et chaque référent a la responsabilité de ces secteurs. C'est-à-dire qu'il gère à la fois l'ensemble des sites, et il, il est l'interlocuteur entre euh, les partenaires locaux, on va dire, et euh, le comité. Donc, euh, alors concrètement, euh, le fonctionnement sur le terrain, euh, le club gestionnaire, donc souvent, le club gestionnaire, déjà, il faut qu'il soit suffisamment euh, solide, entre guillemets. C'est souvent des clubs qui ont un, un, un petit peu d'histoire, mais là, tout récemment, il y a un nouveau club euh, qui vient d'apparaître, qui s'appelle Verson Cévenne, et qui a rejoint euh, la liste des clubs gestionnaires. La partie sur le terrain, Falaise, est devenue de plus en plus pointue et technique, euh, notamment parce qu'on doit fournir des garanties à ces collectivités. Euh, on est resté gestionnaire technique hein, des Falaises, donc on, on a de, certaines obligations, notamment de euh, suivi euh, des équipements, mh, un registre de suivi, mais sur le terrain ça demande aussi des, des contrôles annuels. Euh, donc une visite, euh, ce qu'on appelle la visite de routine, c'est une visite qui consiste à chaque année euh, faire le tour visuel du site pour s'assurer euh, eh euh, que les équipements sont bons, s'ils sont usés, c'est savoir s'il faut les changer, euh, regarder un petit peu le haut de falaise, le pied de falaise, est-ce qu'on euh, a des, des éléments un petit peu branlants, est-ce qu'il y a des travaux à faire s'il n'y en a pas, tant mieux, donc on donne ce compte rendu de visite de routine à la collectivité qui elle est maintenant un gestionnaire foncière du site. Et s'il y en a, bien on discute entre nous au sein de la commission équipement. Et euh, on essaye d'établir les priorités parce qu'on a à peu près une trentaine de sites euh, suivis euh, sur l'ensemble du département. Bon, pour ma part, c'est cinq, mais euh, chaque euh, trois fois par an, on essaye de se retrouver et d'établir de, de, les priorités pour l'année suivante. Donc s'il y a euh, un secteur à rééquiper en entier, s'il y a des relais à changer, s'il y a une purge à faire, eh bien, le club gestionnaire il, il, il renvoie ça au comité, on en discute et on essaie d'estimer de, euh, financièrement le coût. Et euh, c'est là que euh, les financements euh, interviennent. C'est en grande partie le département de l'Hérault qui nous aide euh, pour ça, les collectivités. Et donc euh, c'est le comité qui reste l'interlocuteur financier, hein, c'est-à-dire qui va faire remonter ses besoins. Et ensuite, euh, une fois que c'est accordé euh, et validé, l'année suivante, le club gestionnaire effectue les travaux. Donc, une des forces du département en matière de, de, de, de sites naturels d'escalade, c'est euh, la création d'une commission départementale des espaces et sites et euh, itinéraires, donc le célèbre GDESI, qui a été mis en place en 2004 par le département de l'Hérault et qui, en fait, est notre force de frappe pour la gestion des, euh, des sites d'escalade. Donc, on a un soutien euh, assez, assez euh, global hein, de, de, du département, euh, un accompagnement, et ça nous permet de garder la philosophie qu'on a, c'est-à-dire un accès libre et gratuit aux falaises. Ça c'est important. Et ils nous permettent aussi une pérennisation des sites, un financement et la, la, la gestion des conflits. Sans que ce soit forcément des conflits, mais euh, euh, entre un propriétaire pour des problèmes de parking, euh, avec des propriétaires pour des problèmes de cheminement jusqu'au site d'escalade. Ce qui fait qu'on a une sorte de, de couverture euh, politique et, et pratique par le département. Et, et à cette ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce commission, on a associé également euh, les communautés de communes. Donc là, pour le moment, il y a deux communautés de communes au sein de l'Hérault euh, qui travaillent euh, et qui servent de relais, donc qui prennent en charge la gestion des, des, des falaises. Donc que ce soit la communauté de communes de, de la vallée de l'Hérault ou, comme on va voir ici, sur le site de la Grotte des Demoiselles, euh, la communauté de communes euh, du Gange-Sumène. Nous nous trouvons aujourd'hui effectivement sur l'une de ces pépites, la grotte des Demoiselles. Euh, la communauté de communes, c'est une petite communauté de communes, hein, est, euh, qui est à cheval sur deux départements, le 30 et le 34. Pour euh, vous donner à peu près une idée, c'est 13, euh, 13 communes, à dominante euh, rurale, 13 000 habitants. Euh, autour de trois communes, on va dire, euh, un, peu, euh, un peu phares, qui sont symboliques de Putois où nous sommes aujourd'hui, Gange, le centre-bourg et Sumène dans le Gard. Euh, L'intérêt effectivement pour notre territoire de, de ce type d'outils, puisque ce sont un outil euh, de développement et d'attractivité touristique, c'est de valoriser effectivement, bah, nos patrimoines et faire venir effectivement, les, euh, bah, les gens à découvrir euh, bah, nos contrées avec une activité pratique, ludique et, euh, et reconnue bah, euh, localement, départementalement, régionalement, voire même nationalement. Ça va Ça va, ça va <rire> Eh bien je te voix Très sympa, oui. Ok Sac D'autres sites sont, sont connus aussi, comme le mur des Lamentations qui se trouve dans les gorges de l'Hérault, un peu plus loin sur la commune de La Roque. Effectivement, ce sont des, des choix aussi euh, politiques d'aller sur ce type d'activité euh, pour, euh, pour, euh, pour attirer les visiteurs. Effectivement, la, euh, la falaise du Thorac euh, a servi d'école de terrain de jeu à tous les amateurs de l'escalade. Et ça depuis une cinquantaine d'années. Et déjà, mon père, qui était directeur de la Grande Demoiselle euh, dans les années 60, était en relation avec les premiers grimpeurs, euh, avec Denis et Pierre Dena, avec euh, euh, M. Lassalvi, le maire de Gignac, qui étaient vraiment des, des pratiquants hebdomadaires de la falaise. Et, et euh, avec qui mon père entretenait déjà les meilleures relations et nous avons poursuivi euh, et amélioré encore euh, ces relations. Cette falaise qui sert euh, de jeu, terrain de jeu à de très nombreux escaladeurs et avec lequel euh, nous entretenons de très très bonnes relations depuis plus de 30 ans et que nous souhaitons continuer euh, à pour, et à poursuivre en tout cas. Donc, je, je reviens un peu sur les, le, le rôle des, des référents géographiques et, et, et, leur, euh, et leur action. En fait, ils ont la responsabilité du secteur et donc ils sont directement en contact avec des interlocuteurs locaux, que ce soit un maire, que ce soit un propriétaire de, de parcelles, que ce soit la communauté de communes. Et donc, c'est eux qui vont interagir et qui vont, euh, dans un premier temps, monter un dossier d'équipement ou de rééquipement. Donc ça, c'est le dossier technique auquel on, on associe un budget. Et donc ce, ce dossier, il est validé par la commission euh, du CT et après il est porté par, par ce référent géographique auprès de la communauté de communes, comme c'est dans le cas de euh, la communauté de communes de Ganges-Sumène ou auprès du département, comme c'est dans l'exemple dans d'autres cas. Et c'est ce dossier qui est à la fois technique et qui présente le site, qui est l'outil qui va être véhiculé dans toutes les commissions et sur lequel on, on s'appuie après. A partir de là, s'il y a un accord euh, avec l'interlocuteur, qu'il soit privé comme sur la, la, la, la grotte des Demoiselles, euh, on, on, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire la signature de la convention euh, d'utilisation. Donc c'est là où on intervient euh, comme gestionnaire du site. La relation avec le, le comité euh, technique, il est, il est très simple, <rire> pour une fois, dans les euh... Dans les conventionnements, dans les partenariats, c'est très simple, puisqu'effectivement c'est bien, bien la comité de communes qui est gestionnaire du site d'escalade, hein, puisque c'est elle qui, euh, qui conventionne avec le propriétaire. Derrière, effectivement, euh, elle, euh, elle mandate par une convention effectivement, bah, le comité technique pour effectuer les travaux. Sur le, le site qui est derrière nous, effectivement, il bah, y avait des travaux de purge, des relais à, à changer, des spits, etc. Donc là, effectivement, c'est le travail du, euh, du comité. La force que ce que, ce que le, le gestionnaire de sites soit une collectivité, c'est que euh, nous avons des leviers financiers qui sont un peu plus importants. Puisqu'effectivement, on peut aller faire des recherches de, de subventions. Le, le département de l'Hérault euh, on a financé une bonne partie puisqu'on est sur du 50% d'intervention euh, sur, euh, sur notre territoire. Nous avons également un soutien financier par les, le département de, du Gard. Euh, pour vous donner une idée, sur les, ça fait à peu près deux ans que nous sommes sur ces euh, types d'activités, sur les, les conventionnements, l'équipement, on est sur une enveloppe globale d'environ 60 000 euros euh, pour l'équipement. A ça, effectivement, il faut rajouter environ 1200 euros pour des conventions d'entretien de, annuel. qu'effectivement, il faut contrôler euh, ces équipements. Et sur la partie signalétique, puisqu'effectivement c'est aussi un poste très important d'un point de vue juridique et financier, on est sur un, de l'ordre entre 10 et 15 000 euros en fonction de la signalétique que vous souhaitez mettre. Voilà. Les sites d'escalade, c'est aussi comment dire, des visiteurs qui viennent, qui viennent chez nous, qui utilisent donc des retombées économiques. Aujourd'hui, on a un peu de mal à, aller, à, à chiffrer un peu ces retombées économiques. La communauté de communes a, a choisi de mettre des éco-compteurs pour, pour valoriser et connaître un petit peu le, le type de fréquentation et l'intérêt que nous avons pour les grimpeurs c'est effectivement notre, les grimpeurs utilisent notre logistique en quelque sorte avec les parkings avec les chemins d'accès et donc viennent en plus après l'effort se réconforter dans la brasserie qui est ouverte nous sommes ouverts toute l'année et effectivement vu le climat que nous avons dans la haute vallée de l'Hérault eh bien ils peuvent grimper quasiment 11 à 12 mois sur 12 alors nous avons euh, fait avec euh, la FFME d'abord et avec euh, les, les, les entités départementales, une première convention de gestion, une des toutes premières d'ailleurs, euh, sur la partie qui appartient à la société d'exploitation. Et euh, nous avons voulu faciliter l'accès aux, aux grimpeurs et surtout trouver en face de nous un seul interlocuteur comme euh, responsable aussi de la gestion du site. Et nous avons ensuite continué et nous avons poursuivi et euh, avec la Communauté des communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises. Et l'année dernière, nous avons signé une nouvelle convention et euh, de prise en charge et qui vient compléter le, la proposition que fait la Communauté de communes avec 220 km de sentiers de randonnée tout autour du Thorac et autour de la Grotte des Demoiselles. Donc en fait, il y a plusieurs cas de figure. Dans tous les cas, le club gestionnaire, lui, c'est le, le référent technique sur le terrain. Euh, il en réfère à, au, au sein du comité territorial. Donc euh, comme je disais tout à l'heure, deux ou trois fois par an, on se retrouve, ça peut être plus. Et à partir de là, euh, quand tous ces euh, euh, leviers administratifs sont, sont, sont gérés, eh bien le, le club a toute liberté, j'allais dire, de suivre son site comme il l'entend, sachant qu'on a des outils euh, qu'on partage qui peuvent être euh, une fiche de euh, visite de routine, voilà, qu'on s'est fabriquée nous-mêmes, qui est une fiche qui ressemble à ça, qui est euh, une fiche de contrôle finalement, euh, des équipements, du support. Et ça, on essaie de le faire une fois par an. Donc cette fiche, elle nous permet d'avoir un, un outil partagé entre les, les sept clubs gestionnaires. Euh, à l'issue de ça, bah, si travaux il y a et s'il n'y a pas, dans tous les cas, on met à jour notre registre de suivi. Donc ça, c'est encore un deuxième euh, petit registre qui, qui finalement est un état des lieux euh, du, du site. Et cet état des lieux qui permet de euh, d'avoir connaissance euh, bah, de l'ancienneté des équipements et euh, de la période où on va devoir les renouveler. Voilà donc, euh, bah, outre la... Outre la surveillance j'allais dire technique, le club gestionnaire est aussi efficace sur la surveillance globale, locale, le suivi en matière de choses du quotidien. Ça peut être un nid de frelon qui s'installe dans une voie, ça peut être eh ben, effectivement un rocher qui bougerait dans une autre. Alors pour ça, euh, le fait d'être impliqué localement, on a une certaine réactivité. Hein, on peut aller euh, assez vite s'il fallait euh, fermer une voie parce qu'un euh, faucon a décidé d'y nicher. Euh, ça nous permet d'avoir ce suivi qui n'est pas uniquement focalisé sur l'entretien des, des équipements. Et pour ça, il y a aussi un outil euh, qui a été mis en place sur euh, le site Sentinelle de Nature, qui s'appelle Suricat, qui est une application euh, où chaque pratiquant peut euh, euh, déclarer euh, un incident ou déclarer une édification, ou en tout cas envoyer un message au gestionnaire. Donc le gestionnaire, en l'occurrence, ça va être le département si c'est lui qui a pris la Convention sur ce secteur et il nous renvoie ce message au comité. Et le travail du comité, c'est ensuite de le faire suivre au club qui s'occupe du site. Et ainsi, ce message par téléphone arabe, il nous arrive. Il arrive jusqu'au gestionnaire et donc ça nous permet d'avoir cette surveillance-là. Ça peut même être des déchets signalés au parking, sur le sentier. Voilà, donc en fait, cette notion de club gestionnaire, elle dépasse un petit peu aussi l'aspect purement technique. Donc un autre point important quand on monte les, les dossiers euh, d'équipement, c'est euh, un peu l'impact qu'on a sur l'environnement. Et donc de ce fait, on a un autre partenaire, c'est l'association Sals Pareil, qui euh, pose un regard très critique sur nos dossiers et va jusqu'à nous accompagner euh, dans la mise en place de, de l'équipement. C'est une association qui euh, principalement euh, focalisée sur, euh, sur euh, les oiseaux, mais qui est une association de référence par rapport au conseil départemental et donc qui montre les dossiers d'impact sur l'environnement.